Bonjour les amis, là on a un briquet qui n'a pas de feu, il n'y a, de... a pas de pierre. C'est un clip ah, là la ça... récupérer comme il n'y a pas de pierre les amis pour pas acheter des pierres pour faire du, du recyclage le principe du recyclage c'est récupérer une pierre un briquet sans acheter des pierres un briquet souvent on trouve ces gens de briquet par terre dans la poubelle par terre tout simplement par terre sur le chemin sur le trottoir euh, Devant le bureau de tabac, etc. Euh, souvent, on achète, on trouve ces briquets par terre, ils sont vides, et ils sont pas chargeables. Euh, une fois fini, on doit les jeter tout simplement. Ceci, c'est des Clipper, la marque Clipper. Euh, c'est une très bonne marque de briquets, c'est des chargeables. Et en plus d'être chargeable, c'est interchangeable la, la pierre, on peut la changer. C'est ça un clipper, les amis. Le clipper, en fait, j'appelle ça le zippo euh, à gaz. Le clipper, zippo, les en fait, c'est la même chose. Clipper, zippo. Bon, les amis, le principe, c'est le suivant. Vous voyez, vous prenez. Vous prenez. une petite pièce de 1 centime, 2 centimes par exemple, 1 centime, 5 centimes, et là vous voyez ici les amis, ça, je ne sais pas si ça se voit, il y a, une, il y a ici un petit, un petit emboîtement pour dévisser tout simplement, pour dévisser, c'est bon c'est dévissé et comme vous voyez là normal là on met la petite pièce ici non il y a une toute petite pierre mais elle est tellement petite que ça ne marche plus le briquet il a du mal et là qu'est ce qu'on va faire les amis on va prendre un ciseau un ciseau On va prendre le briquet qui est vide qui a plus de gaz on va ouvrir le briquet avec attention pour ne pas se faire mal à la main on enlève ici le capuchon et après une fois que le capuchon est enlevé vous voyez ici le capuchon Il est sorti le capuchon là, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Maintenant, on va sortir ici la roue. Parce qu'encore, il c'est ils C'était ils, très bon briquet parce que ça garde la pierre, la pierre à briquet, la pierre à feu, de magnésium. Ça la garde. Une fois qu'ils sont finis, qu'ils n'ont plus de gaz, il y a toujours de la pierre de briquet de magnésium, de la pierre à feu il y a toujours de la pierre à feu à l'intérieur d'un briquet de cette marque c'est la marque BIC ils ont toujours, même après fini, même s'il n'y a, a plus de gaz même s'il si est vide il y a toujours de la pierre à l'intérieur même si c'est un grand fumeur qui utilise beaucoup un briquet qui allume beaucoup de foie, etc. Il y a toujours de la pierre dans cette marque de briquet BIC. C'est une très bonne marque de briquet d'ailleurs. Bon les amis, maintenant l'opération. On va enlever la l'engrenage, la roue, la râpe. On va enlever la râpe et on va enlever, prendre la pierre, recycler la pierre qui est à l'intérieur de la râpe. elle est là les amis elle est là la pierre comme vous voyez elle est grande regardez ce qui reste encore le briquet il est vide regardez ce qui reste encore de, de la pierre il reste encore une une pierre de la même taille que les pierre qu'on achète au magasin. Incroyable. Pratiquement la même taille. Incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, les amis L'opération, on va changer. On va utiliser, reprendre les choses en place. Enlever ça, enlever ça. Plus besoin, plus besoin. Le ressort de, du, vieux, du vieux briquet. Euh, plus besoin, on le met à côté et on prend le zippo à nouveau. On prend la petite pièce de monnaie, le ressort, on prend tout. Il y a ici le reste de la première pierre. Bon, et maintenant on va remettre tout en place, les amis. C'est simple. N'importe qui peut le faire. C'est très facile, très simple. Euh, Allez-y. C'est juste enfiler la, les deux pierres dedans. D'abord la grande. On met d'abord toujours la grande. Pour ne pas coincer l'engrenage, le, la roue. On met la grande dedans. La grande pierre. Le focus. Et après on met ce qui restait à l'intérieur, la petite qui restait à l'intérieur. On la met dedans aussi. Et on remet le, le capuchon en place, la vis du, du briquet. C'est un ressort. Il faut faire attention, il y a un petit astuce. Vous appuyez, vous tournez. En même temps que vous appuyez, il faut tourner. Vous voyez Une fois qu'on appuie en même temps, il et on, et on tourne même temps qu'une appui et c'est pas facile parce que j'ai mis la pierre elle est vraiment grande le ressort il est vraiment tendu et plus la pierre elle est grande plus le ressort elle est tendu plus c'est difficile à mettre en place euh, tout simplement On va rincer à nouveau on appuie et on tourne même temps qu'on appuie oui c'est bon et là il faut faire le réglage oui la pierre elle est en place la pierre elle est en place et là il faut faire le réglage si vous voyez que c'est trop serré si vous voyez que c'est trop serré ici il faut dévisser régler ici en bas là c'est bon le ressort, il est pas trop tendu. En fait, ici, c'est le réglage. On utilise pour le réglage. La vis. Vous voyez, c'est la, la petite pièce blanche. Euh, ici. En fait, c'est ça qui sert de réglage. Pour la flamme, pour bien allumer le briquet. Maintenant, normalement, on le met en place. Vous voyez toujours cette petite... Euh, la partie vers la partie inférieure antérieure du briquet on la met en place c'est bon c'est mis en place et maintenant normalement on doit tourner deux trois fois la pierre pour arrondir la pierre à l'intérieur la pierre de, de magnésium il faut la arrondir et on fait tourner quelques fois comme ça pour prendre la forme et c'est bon, les amis. Je peux régler mieux, mais c'est bon. C'est ça le principe des de briquets qui ne sert à plus, plus à rien. Euh, le riz que vous trouvez par terre, vous changez la pierre et tout va bien. Allez, les amis. Paye amour, bienvenue dans la chaîne, like, laissez un like si vous aimez la, la vidéo, euh, les commentaires. Et euh, paye amour et à la prochaine vidéo les amis.